Si vous êtes en quête d'épanouissement personnel, alors vous avez besoin d'outils et de méthodes pour vous aider. Peut-être que vous êtes déjà bien avancé sur ce chemin. Peut-être que vous avez déjà appris beaucoup de choses et que vous avez déjà commencé à travailler à votre épanouissement personnel. Et donc, vous vous retrouvez certainement et très logiquement avec toute une liste d'éléments de votre vie qui devraient changer. Mais comment est-ce qu'on fait pour savoir dans quel ordre il faut aborder les choses pour être efficace Comment on fait pour ne pas se tromper, pour ne pas perdre de temps C'est important si on ne peut pas se décourager en route ou faire des bêtises qu'on pourrait regretter. Eh bien, rassurez-vous, il existe des méthodes pour ça. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment concrètement on peut prioriser les actions de changement que vous devez mener pour faire de votre vie la vie épanouissante que vous méritez. Et à la fin de cette vidéo, je vous donnerai accès à un outil extraordinaire.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 c'est que le bonheur repose sur des piliers fondamentaux, universels. Abraham Maslow, un chercheur qui a beaucoup travaillé sur l'un de ses piliers fondamentaux, le pilier lié à la satisfaction des besoins. Et c'est de sa théorie qu'on a extrait la très connue pyramide de Maslow. Pour faire court, ce qu'il en a dit, c'est qu'on ne peut pas être heureux, ni s'accomplir dans la vie, si on ne satisfait pas à ses besoins fondamentaux. Si vous voulez plus d'informations sur cette fameuse pyramide de Maslow et savoir comment on l'utilise dans le cadre d'un travail d'épanouissement personnel, vous pouvez aller voir directement sur la vidéo que j'ai faite spécialement pour ça. Vous la trouverez en cliquant sur le lien qui apparaît là ou dans le lien qui est dans la description. Si vous voulez vous construire une vie épanouissante, vous devez faire le point par rapport à vos besoins fondamentaux. L'idéal, c'est de vous construire votre propre pyramide de Maslow et d'en faire l'analyse. Si vous voulez savoir comment faire, vous trouverez un lien dans la description. Maintenant, imaginons que vous ayez fait cet exercice et que vous ayez analysé vos besoins. Alors, vous avez certainement identifié une liste de déséquilibres longue comme le bras. Si c'est le cas, c'est tout à fait normal. Mais du coup, vous devez avoir aussi une liste d'actions longue comme le bras. Et alors, très rapidement, le risque, c'est de se perdre, de ne plus savoir quoi faire. Et peut être même que vous allez douter de vous et que vous allez avoir peur d'être parti dans la mauvaise direction. Tout ça, c'est bien normal. Et tous ceux qui ont le courage de travailler sur eux-mêmes et sur leur vie pour en faire la vie épanouissante qu'ils méritent, en passent par là. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner une méthode super efficace et pourtant très simple. Il faut juste que je vous explique d'abord qu'il existe plusieurs catégories de besoins, en plus des fameux niveaux d'Abraham Maslow. Imaginez, nous sommes le 2 janvier, vous avez mis la journée du premier pour vous remettre d'un réveillon bien arrosé et d'une courte nuit. Aujourd'hui, vous allez appeler les gens de votre famille et vous allez leur souhaiter quoi Une bonne année, mais surtout une bonne santé. Et vous aurez raison, car comme le disent nos anciens, il n'y a rien de plus important qu'une bonne santé. Un des premiers besoins fondamentaux identifiés par Abraham Maslow, et c'est au niveau 1 de sa pyramide, c'est justement le besoin d'être en bonne santé. Alors je vous pose une question. Est-ce que chaque matin, quand vous vous réveillez, est-ce que vous sautez de joie Est-ce que vous êtes super heureux de cette nouvelle journée qui démarre Super heureux parce que vous êtes en bonne santé Non Eh bien vous devriez. Et pourtant ce n'est pas le cas. Moi, personnellement, quand je me lève, je réfléchis à ce que je vais faire de ma journée, à ce que j'ai envie d'en faire. Mais je ne me dis pas wow, « waouh, Encore une journée de plus où je peux me lever parce que j'ai la santé et les jambes qui me permettent de le faire. J'ai trop de chance !» Je devrais, moi aussi. Mais non. Parce qu'avoir la santé, c'est quelque chose qui nous semble normal quand on l'a. Si par contre, je me lève avec un gros mal de tête ou, ou des douleurs dans le dos, là, je vais me dire « Ah, ça ne va pas aujourd'hui. » Je ne vais pas me sentir bien. Et je ne vais pas être heureux ce jour-là. Donc la santé, c'est un besoin physiologique de base nécessaire à notre bonheur, oui. Mais quand ce besoin-là, il est assouvi, eh bien on trouve ça normal. Alors que quand il n'est pas assouvi, on est malheureux. C'est comme s'il fonctionnait à sens unique. La santé est un besoin qui prend place dans la première catégorie des besoins que j'appelle les besoins obligatoires. S'ils sont satisfaits, c'est normal. S'ils ne sont pas satisfaits, alors on ne peut pas être heureux. Ça va Vous suivez À la fin de cette vidéo, je vous donnerai accès à un outil concret qui vous permettra d'utiliser la méthode que je vous explique et du coup de trouver ce sur quoi vous devriez agir en priorité pour vous construire une vie sereine et épanouissante. Passons maintenant au plaisir de la table. J'ai ma boule, j'ai ma barre, j'ai l'estomacier. Là, il faut que je mange. Imaginez, vous avez faim, très faim. Si ce sentiment de faim s'installe en vous et grandit parce que vous ne pouvez pas la ce besoin de manger va finir par occuper toute la place dans vos pensées. Au plus la faim augmente, au plus vous devenez aveugle aux autres choses qui vous entourent. Parce que ce besoin de manger, cette faim est devenue incontournable. Vous ne pensez plus qu'à ça. La faim est un besoin qui, s'il n'est pas assouvi, prend toute la place et mange votre capacité à être heureux. Vous n'allez pas à me faire croire que votre seule recette du bonheur se limite à la charlotte pomme en l'air et à la bécasse sur canapé. Maintenant, imaginons que finalement, vous foncez vous installer à la table d'un bon restaurant. Vous passez la porte et vous sentez les bonnes odeurs de cuisine. Vous entendez le murmure des gens qui discutent, le teintement couverts dans les assiettes. Un serveur vous accueille et vous guide vers votre table, vous le suivez en souriant aux autres clients. Vous vous glissez doucement à table. On vous remet la carte des plats et on vous propose un apéritif. Vous vous enfoncez dans votre fauteuil de velours et vous sentez que déjà, vous vous détendez. Vous n'avez pas encore mangé, mais vous vous sentez déjà mieux parce que vous savez que votre besoin de manger ne va pas tarder à être assouvi. Vous lui donnez de l'attention et il vous remercie déjà pour ça. Vous passez commande et on vous sert de bons plats que vous allez peut-être accompagner d'un bon verre de vin. Manger vous remplit de plein de sentiments agréables, et votre niveau de bonheur augmente à chaque nouvelle bouchée. Après le repas, comme vous vous sentez soulagé, vous irez peut-être vous installer à une terrasse, profiter de quelques rayons de soleil, des gens qui passent, et vous allez simplement pouvoir profiter de vous sentir bien à nouveau. Vous avez retrouvé la faculté de voir et de profiter des petits bonheurs que la vie offre en permanence, mais que vous ne pouviez plus voir puisque vous étiez mangé par votre faim. Ce bien-être retrouvé va durer un certain temps, jusqu'à ce qu'un autre besoin fondamental, comme le besoin de manger, refasse surface et que, à nouveau, vous sentiez que votre jauge du bonheur descend. La faim est un besoin qui entre dans la deuxième catégorie de besoins, les besoins primordiaux. Un besoin primordial, s'il est assouvi, offre du bonheur. À l'inverse, il n'est pas assouvi, il capture peu à peu toute votre attention et mange votre capacité à profiter de la vie et à être heureux. Toujours OK pour vous Avec l'outil auquel je vous donnerai accès à la fin de cette vidéo, ce sera plus facile. Parlons maintenant de la troisième catégorie de besoins. Je les appelle simplement les autres besoins. Ils fonctionnent exactement comme les besoins primordiaux. C'est-à-dire que si on les assouvit, ça nous rend heureux, alors que si on les assouvit pas, eh bien, ça nous rend malheureux. Alors, quelle différence avec les besoins primordiaux? La différence, c'est que ces besoins-là ont une capacité à nous rendre heureux ou malheureux qui est moindre que celle des besoins primordiaux. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez bien. Le besoin de prendre soin de soi, et donc de se laver, est un besoin fondamental de base. Mais voyons dans quelle catégorie il entre. J'aime aller faire des treks, des randonnées de plusieurs jours en complète autonomie, loin de tout. Dans ces conditions-là, je porte tout ce qui m'est nécessaire sur mon dos, dans mon sac. Et les conditions ne sont pas toujours bien réunies pour vraiment prendre soin de moi de la même manière que je le fais quand je suis à la maison. À la maison, le matin, la première chose que je fais, c'est d'aller prendre une bonne douche bien chaude. Ça m'aide à me réveiller et à me sentir bien pour démarrer ma journée. Quand je suis en randonnée, la première chose que je fais après m'être réveillé, bah, c'est pas de prendre une bonne douche chaude, parce que j'en ai juste pas les moyens. Donc en randonnée, je ne sais pas forcément assouvir mon besoin fondamental de prendre soin de moi. Est-ce que pour autant je suis malheureux en randonnée Non, absolument pas. Je peux tenir plusieurs jours sans me laver. C'est pour les autres que c'est un problème. T'es mignonne, fanfaronne, Est-ce que tu pues les pieds mais moi, je peux tenir longtemps sans me laver quand je suis dans ce genre de circonstances. Pourquoi Parce que ce besoin-là est en fait un besoin de la catégorie des autres besoins, la troisième catégorie. C'est un besoin secondaire et je peux rester longtemps sans l'assouvir. Mais qu'est-ce que tu pus les pieds Évidemment, après un certain moment, je vais finir par me sentir trop sale, trop mal et par avoir vraiment envie d'une douche. Mais il peut se passer du temps. J'ai une tolérance élevée par rapport à l'accomplissement de ce genre de besoins. Alors c'est bien beau tout ça, mais à quoi ça sert de trier les besoins en trois catégories Eh bien l'expérience m'a montré que s'il fallait mettre des priorités dans les actions à prendre pour satisfaire vos besoins, il faut les mettre en suivant l'ordre de ces trois catégories. Si vous commencez par prendre des actions qui sont associées à des besoins de la catégorie « autre », oui, okay, ça va générer des bonnes choses, ça va vous faire du bien, mais ce n'est pas le plus efficace, ça va pas durer longtemps. Le plus efficace, même si c'est parfois frustrant ou contre-intuitif, c'est de toujours commencer par les besoins obligatoires. Pourquoi je vous dis que c'est frustrant Parce qu'en travaillant sur la catégorie des besoins obligatoires, vous allez forcément prendre des actions qui vont vous prendre du temps et de l'énergie et qui vont servir à installer dans votre vie quelque chose qui très vite va vous sembler normal. Et pourtant, si vous n'installez pas ces choses dans votre vie, eh bien vous ne pourrez juste pas être heureux. Si vous pouviez choisir par quelle action commencer, vous ne commenceriez probablement pas par une action qui dirait quelque chose comme « Eh bien, je vais me décider à finalement soigner ma cheville que j'ai foulée il y a trois ans et que je n'ai jamais pris le temps de soigner correctement, et qui du coup, souvent, me fait souffrir les soirs d'hiver. » C'est pas le plus sexy, hein Vous préféreriez plutôt choisir « taper un sac sur mon dos, m'acheter un billet d'avion et partir en virée deux mois au Panama ». Évidemment, on peut comprendre, c'est beaucoup plus sexy et attrayant. Mais pourtant, cette virée au Panama, vous ne la ferez jamais ou vous n'en profiterez jamais correctement si vous avez des problèmes de cheville. Vous êtes obligé de commencer par un besoin de la catégorie 1, les besoins obligatoires. Ensuite, vous mettrez en place les actions associées à vos besoins primordiaux et finalement, vous pourrez travailler aux autres besoins. C'est simple, non Et pourquoi faire compliqué fallait juste savoir. Sinon, le risque, c'est de perdre son temps, de se décourager et de faire des bêtises. Dresser la liste de ses besoins, comprendre s'ils sont assouvis ou non, dresser la liste des actions pour assouvir ses besoins, et parvenir à créer des priorités dans cette liste, est un travail essentiel si vous voulez avancer vers votre épanouissement. Mais ce n'est pas si facile à faire qu'on le croit, et on n'est pas formé à faire ce genre de choses. Alors, pour vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et pour qu'elle soit vraiment utile dans votre quête d'épanouissement, j'ai conçu un module d'accompagnement. Dans ce module, nous verrons ensemble comment dresser votre pyramide de Maslow personnel. Niveau par niveau, besoin par besoin, nous verrons ensemble lesquels de vos besoins sont assouvis, et à quel point, et ceux qui ne le sont pas ou pas assez. Et pour tous les besoins qui ne sont pas suffisamment assouvis, nous ferons la liste des actions à mener en utilisant la méthode que nous avons vue dans cette vidéo. Nous verrons comment les classifier et les mettre dans le bon ordre pour que vous puissiez travailler à votre épanouissement de la manière la plus efficace possible et en ressentant les effets immédiatement. Toutes les informations concernant ce module d'accompagnement sont disponibles via un lien que je vous ai mis dans la description. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous a été utile. Si oui, vous pouvez me remercier en vous abonnant à ma chaîne. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche comme ça vous êtes certain de ne rien manquer. Et puis, laissez-moi un pouce bleu et dites-moi dans les commentaires comment cette vidéo vous a aidé. Et n'oubliez pas, le bonheur est dans l'action.